Bien sûr à tous les pour une nouvelle vidéo aujourd'hui regardez on est sur quoi le Matiti tour de test donc comme vous le voyez sur le secteur de Matiti test euh, donc euh, voilà on est sur le serveur de test je vous montrerai le lien dans la description si jamais vous voulez checker euh, voilà le lien de Maty et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez simple euh, voilà donc, avant de commencer n'oubliez pas à lâcher un like de vous abonner très bien pour le développement pour pour le reste de la chaîne aussi donc du coup voilà euh, donc en fait je vous explique peu, hein. je vais, je vais vous expliquer. Euh, on est sur la page de mathy et donc on est sur le la voilà, page du chapitre 2 de maths le prochain chapitre de car donc je vous montre aujourd'hui toutes les annonces euh, donc voilà donc euh, match je suis un peu isolé, J'ai fais du sport avant, donc c'est normal aussi. Donc ils nous ont dit ça. Donc ils nous ont dit, euh, nous sommes en entrés en bêta hier. Ils testent sur bêta, -volés. Nous avons nos bugs à gros, nous avons fait un acquis de un acquis positif Sur ce, merci testeur sur ton nom. Ce n'est pas sûr de, de rester tel écoute. Donc euh, déjà, on peut, on peut admettre. Euh, qu'en plus que le chapitre 2 euh, apparemment il passe dans les dans les bêta tests du chapitre 2 veux dire que là ils ont ouvert le chapitre 2 au testeurs en bêta donc là on a les testeurs qui testent euh, donc voilà donc tous les testeurs qu'on a euh, donc sur la mettre ici voilà vous avez les points qui travaillent encore euh, que ouais, eux ça fait deux jours au moins ça fait eux il eu, y a osday et cité ils travaillent depuis acharnement acharné euh, depuis euh, très très longtemps depuis euh, un mois ils travaillent que dessus fond font je suis content ça veut dire que ils, sont, ils veulent vraiment faire des choses bien euh, donc ça va, ça va être ça va être chez eux ça va être incroyable ça va être ça va être ça va être, être géant ça, ça, ça va être incroyable euh, ici comme vous pouvez voir ils ont mis dans dans le dans le dans la catégorie rôle euh, Chef 2 testeurs avant c'était vite maintenant ils ont mis les testeurs donc mais voilà les testeurs qui sont en jeu la plupart qui sont dessus de chapitre 2 puisqu'ils peuvent que être dans le chapitre 2 euh, donc voilà ça c'est la page du chapitre 2 euh, donc vous voyez qu'il a été mis à euh, donc moi je check à quoi peu peut trouver tout donc voilà, je vous mettrai en description euh, de toute façon le chapitre 2. Euh, si vous voulez aller checker ou, ou quoi, euh, vous pourrez aller checker. En tout cas, on va voir un peu les tweets. Donc si vous en ça. lui une question intéressante. Est-ce que les de contenu, ici petits c'est je sais pas comme degré, de, degré, de de de j'ai à toutes les toutes les gars qui font de la généralement euh, donc euh, voilà des créateurs de contenu est-ce qu'ils auront un avantage dans le studio donc là il a il a répondu que j'ai répondu avec qui sont assis plutôt que de consommer tous créateurs de contenu une impression il y a longtemps parce que nous avons commencé à à adapter les mises à jour à ne pas de jeu à améliorer le jeu euh, donc pour cette raison, nous ne nous concentrons pas sur les promotions créateurs, mais plutôt sur leurs outils dont nous avons pour, pour enregistrer efficacement le contenu de nos dieux Nous réalisons, nous réalisons que les créateurs de contenu doivent gagner l'argent ne doivent pas. ne doivent et ne, ne, ne doivent pas de contenu, mais nous ne leur devons pas non plus de promotion. nous aiment beaucoup, mais nous ne nous concentrons pas seulement sur les mises à jour. Le joueur à ce stade. Donc, ça, donc, en gros, voilà. Je compte pas vraiment sur ça, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. Alors ensuite, euh, ensuite voilà le, le le système de descente. En fait, c'est le, le downing système, c'est vous savez le truc, quand par exemple il y a un, quand il y a un joueur à terre par exemple sur Mathis. Quand il y a un joueur qui est à terre par exemple, bah on doit le réanimer tout, tout Voilà, est-ce que ça euh... donc là ils ont dit vite. Retirez-le. Ou gardez-le. Donc on a eu 40%, donc là ils vont l'enlever. Malheureusement, ils vont l'enlever. Ça va être un seul truc. Parce que moi j'aimais bien ce système-là. Du coup, c'est vrai que c'est un peu. Le truc. Gardez-le mais de l'avoir une autre abandonner. Un Alors, et lui, il a dit quoi Il a dit. Je suis intéressé de savoir à quel point il est pour un mieux par un coéquipier suffisant pour rester le plus système ou est-ce une chaîne qui simplement mourir mourrait et ne pas être pas un peu Donc là après il nous parler avec ça. Donc voilà. Euh, en tout cas, un euh, truc. Et là il y a Dimini Autre chose aussi. Euh, donc Dimini a tweeté. Et il a mis... Il y en sait maintenant tellement avec tests de bétail. Contente content du résultat un sentiment si gratifiant d'avoir un nouveau regard sur la jour à devoir les rarissions et chèques et une si belle sensation d'avoir d'avoir après travaillé sur la scénario pendant longtemps. Bien que nous ayons un certain nombre de bugs qui sont apparus, en la général du jeu a été incroyable avec un savoir complet. Merci aux testeur pour, pour, pour nous donner les commentaires que vous nous donnez et gardez-vous que Plus d'informations à pour tous les autres qui s'attendent patiemment. Donc en gros, euh, là voilà, il a remercié un peu les testeurs, voilà, euh, ce truc donc bonne nouvelle, les tests se sont bien passés, et je vois que les tests sont encore effet là. Hein. Voilà, ça continue. Euh, voilà, on a les programmeurs euh, qui travaillent encore actuellement. Euh, voilà. Les programmeurs travaillent encore. Euh, mais normalement ça devrait être proche, ça devrait arriver, je pense, et euh, je pense que ça devrait être ça peut arriver dans, dans le temps donc forcément franchement euh, voilà donc franchement vraiment voilà je suis très content parce que du coup le chapitre 2 va arriver très bientôt euh, surtout quand bon, ça fait presque deux ans je crois qu'on l'a attendu 2. Donc du coup ça va faire plaisir quand même de voilà de retrouver le chapitre donc voilà j'espère vraiment que donc, ils ont pris pas mais on a, apparemment les développeurs ont eu un retour positif euh, tout le monde, franchement il y en a qui se été étonnés apparemment cette place euh, au-delà des attentes bref il y a eu des choses incroyables et franchement j'attends vraiment le chapitre 2 la prochaine vidéo euh, sur Mantis ça sera le chapitre 2 donc euh, je fais pas de vidéo que sur ma a pas jusqu'à cap euh, en fait faut il faut qu'il y ait le chapitre 2 justement pour faire cette vidéo dans la prochaine vidéo, c'est, euh, enfin la prochaine vidéo, euh, concernant mathétisme, ce sera le chapitre 2, mais voilà, ouais. après s'il y a toutes infos, je vous finirai en vidéo, je ferai une vidéo, voilà, je vous ferai une nouvelle annonce et tout. en tout cas, merci d'avoir suivi, voilà. sur ce, euh, la famille, je vous laisse, et, bah, salut.